réaliser un portail coulissant, comment faire Étape 3. Les deux premières étapes ont été consacrées à la réalisation de l'assise et à la mise en place des poteaux de maintien et du rail. Cette troisième étape est consacrée à la confection du vantail coulissant. Par rapport au plan initial, j'ai rajouté sur ce vantail une traverse verticale centrale. Je commence par positionner les roues à gorge sur la traverse de base composé d'une longueur de 400 cm de tube carré de 40 mm de côté et 2 mm d'épaisseur. Je les soude donc en respectant ce plan. J'ai pris la précaution de réaliser la base du ventail avant de couler le béton dans la tranchée pour pouvoir le présenter sur le rail afin de vérifier qu'il n'y ait pas de problème au roulage. Ceci fait, j'ai continué la confection du ventail. Le problème majeur qui se présente réside dans la planéité du plan de travail. En effet, pour que tous les éléments assemblés réalisent un cadre parfait, il est impératif que le plan de travail soit de niveau. Mon établi fait 2 mètres sur 1. J'utilise donc pour prolonger ce plan de travail des servantes d'atelier à rouleaux. Je commence en confectionnant le premier élément composé de la base avec les roues à gorge et la traverse verticale droite. En prévision d'une future motorisation, je décide de prolonger la traverse basse pour avoir plus tard la possibilité d'allonger la crémaillère de motorisation. J'ajoute donc un petit cadre de 35 cm. Ensuite, je confectionne le deuxième élément composé de la traverse supérieure et la traverse verticale gauche. Ceci fait, je réunis ces deux éléments que je soude et je forme ainsi le cadre extérieur du ventail roulant. Je continue ensuite par ajouter et souder les trois traverses horizontales. Enfin, je soude toutes les petites traverses verticales. Et le ventail est ainsi terminé. Je le mets en place sur le rail, je le peins et une fois sec, je pose le grillage. Le ventail roule parfaitement sur le rail sans effort. Voilà, c'est terminé pour cette troisième étape.